Voici quelques nouvelles séquences qui ont été filmées dans la classe de CM2 de Rosemary Farinella. Cette fois, l'objectif est de leur apprendre à avoir une méthodologie simple pour vérifier la véracité des informations sur Internet. Or, oh, bien sûr, il n'y a pas de méthode simple et infaillible, ça se saurait. C'est un véritable casse-tête que de trier le vrai et le faux. La compétence qui est développée ici, c'est l'importance de rechercher la source de l'information. Ça commence par savoir bien observer les détails d'une image et de retrouver où elle a été prise, par qui et à quelle date. C'est important parce que nos réseaux sont pleins de messages trompeurs, comme ce tweet par exemple, montrant soi-disant une piscine à Créteil. Si on a déjà quelques préjugés, c'est évident qu'on va la repartager en masse, sans vérifier. Avec un peu de savoir-faire dans l'utilisation des moteurs de recherche, en particulier sur les images, on peut facilement retrouver l'origine de cette photo. Elle date de 2013, elle a été prise au Sénégal. On a bien essayé de me manipuler. Les séquences qui vont suivre vont peut-être inspirer les instituteurs ou n'importe qui, qui voudrait expliquer ses méthodes à un proche qui partage un peu trop vite. A votre avis, les enfants, où cette photo a-t-elle été prise Aux états unis euh... en Chine, au Japon. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est en Chine, par exemple Bah, parce que... Des écritures chinoises. Euh... Et toi, euh, tu, tu disais au Japon, bah, euh, non. Ouais. bah, Je sais pas si c'est euh, écriture euh, chinoise ou japonaise. Mais... D'accord. Et, euh, Et toi, tout. pourquoi tu dis les états unis Ça peut être tout simplement un quartier euh, chinois ou japonais euh, dans, oui. dans, dans un pays. Dans un autre pays que la Chine. Oui, c'est très bonne analyse. Bravo bah pour moi, ce n'est pas forcément en Chine, parce que quand on regarde sur un immeuble, il y a des écritures françaises, enfin anglaises, et il et, euh, et y a une rue où c'est marqué en chinois. Mais sinon, il y a un immeuble où c'est marqué en anglais, et donc on peut aussi croire que c'est aux États-Unis et que c'est une rue chinoise. Quel détail alors il faut regarder dans une photo Les voitures, les... la tête des gens, les habits, l'architecture, les écritures. Enfin, là, il y a une voiture. On peut regarder la plaque d'immatriculation, d'où est-ce qu'elle vient. Si c'est plus vers les États-Unis, on va croire que c'est mieux vers les États-Unis. Si c'est plus vers la Chine, on peut croire que c'est plus vers la Chine, mais i ils... Il peut avoir sa voiture qu'il l'a acheté autre part, mais ça donne quand même une meilleure enseigne. D'accord. Euh, derrière, quand tu regardes plus loin, tu ben, as, as l'impression que c'est aux États-Unis parce qu'il y a, y a l'architecture et euh, tu as l'impression que c'est des buildings. Eh bien, viens au tableau. Là, il y a marqué euh, l'adresse 20 Burberry. Quand, quand il y a adresse, une adresse sur la photo, on n'a qu'à aller regarder sur Google Maps ou, Air Street, ou Google Street. Là, on clique sur Google Maps. On va dans « Rechercher » dans Google Maps. Et on tape « 20 »« Bowery ». Et on clique dans le premier et on voit que c'est marqué New York, donc là on voit bien euh, la route, euh, on voit bien où se situe, bah oui. et là on clique sur l'image et c'est pratiquement la même photo que sur le tableau. cette photo d'une fillette postée sur Twitter en pleine guerre en Ukraine. Des internautes affirment que l'image a été prise dans une zone de guerre à l'est du pays. Le message est clair. Les enfants sont les premières victimes des offensives de l'armée ukrainienne. Maintenant, faisons une petite recherche sur cette photo. Allez sur Google Images et uploadez-la. Ce logiciel retrouve où elle a été postée sur le web avant. Et c'est très utile. Ici, on découvre que la même photo a été prise en Australie et a même gagné un concours en 2010, soit 4 ans avant la guerre en Ukraine. Conclusion, de fausses images d'enfants sont utilisées pour attirer la compassion des internautes. Qu'est-ce qu'a expliqué la journaliste Elle a expliqué qu'il euh, y avait y a une photo d'une fille et ils ont euh, menti sur euh, la, date de, et le lieu. la date et le lieu euh, de quand ont, ils l'ont fait et où ils l'ont fait. Donc euh, ils ont dit qu'elle a été faite en Ukraine. Euh, euh, pendant la guerre euh, euh, pendant la guerre et euh, euh, en fait euh, c'était pas du tout vrai, c'était euh, en Australie, ils l'ont fait en Australie et euh, c'était euh, euh, même avant la guerre euh, euh, en Australie. A votre avis, on utilise des, des images d'enfants dans des films ou des photos. Pour que ça fasse encore plus pitié et que les gens euh, bah, ils croient que c'est encore euh, pire si c'est des enfants ou des adultes. Donc on veut toucher quoi veut Le cœur. Le cœur. Très bien. Alors on fait clic droit. On va sur copier l'adresse de l'image. Bon, c'est fait. Maintenant on va dans un nouvel onglet. On marque Google Images. On va sur le site. On va sur la petite rechercher par image. On fait Ctrl V. On fait rechercher par image. Et ça nous amène là. Bravo. Ah, je peux pas dire mieux. Bravo. Alors, fais défiler justement ton. Euh, montre combien il y a de propositions. Euh, descends, descends. Voilà. Et tu vas voir sur cette image qu'on a, qu a observée euh, d'après la vidéo de France 24. Descends, descends, descends. Et tu vas voir, va par exemple, page 10. Tu vas voir combien... Euh, il y a encore des tas de propositions. Dans tout. Et va encore plus loin, tu vas voir. Cette photo, elle a été reprise. Elle a été reprise dans toutes les langues, dans plein de pays et mmh, tout. Elle a dû bien. servir... Euh... Wow. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer les enfants comme... Euh, comme légende, parce que là, on a menti sur la légende, puisqu'on a dit que c'était euh, une petite fille euh, qui souffrait pendant la guerre. On aurait pu imaginer quoi comme légende Allez, faites marcher votre imagination. Que la petite fille, elle était allée euh, promener son chien, puis qu'il a été dans de la boue. Par exemple Oui, par exemple. Une autre... Peut-être que la fille a sauvé ce chiot, par exemple, dans des grosses plaques de boue. Allez, inventez encore d'autres idées. Que euh, le chien, eh ben, euh, il est. Enfin, elle, la fille, elle prenait son chien et euh, il y a eu un trem un, un tremblement de terre et que la boue, elle, a, elle, elle est allée sur euh, les habits de euh, la petite fille et sur le chien. Très bien. Nickel. Une autre possibilité, on upload. La photo, la, la, on, on copie l'adresse de, de la photo et on va dans Teen Eye. Ben C'est très bien, bravo. Tu peux coller. Voilà, tu colles. Et regarde le résultat. Et voilà. Quel conseil vous avez retenu des journalistes de France 24 il faut toujours vérifier la source de l'image, qui l'a postée et quand. Qui l'a photographiée. Et où elle a été prise. Il euh, euh, y en a qui disent qu'il y a un STF à Paris dans les attentats euh, en novembre. Et eh bien, il s'est jeté sur un agresseur qui s'apprêtait à tirer sur une fille. Et en fait, c'est pas vrai, c'est un boxeur connu qui était même pas là quand il y avait les attentats. En fait, euh, en dessous de chaque photo, souvent il y a des légendes. Et en fait, euh, avec une légende, on peut complètement euh, changer le sens d'une photo. Donc euh, en fait, il faut pas, ce faut pas euh, euh, comment dire, euh, se fier à une légende. Il faut bien euh, croiser l'information, euh, être sûr. Euh, de, bah, que ce soit vrai cette légende. Qu'en fait les rétroviseurs ne changeaient pas de couleur, en fait c'est juste les, les complotistes qui se sont servis de ces deux photos pour, euh, pour faire croire aux gens euh, que c'était deux voitures différentes alors que c'était que le reflet de la lumière. Il y a eu plusieurs équipes. Il y a eu l'équipe des reporters qui est allée tourner le reportage à la, à la cantine. Et il y a eu les équipes de monteurs qui ont préparé les deux sujets. Donc vous allez voir dans l'ordre la vraie histoire et puis ce sera la fausse histoire. On regarde Allez. Évry, en banlieue parisienne. L'école Coquibus est un établissement où il y a 230 élèves. La plupart de ces élèves mangent à la cantine. Les repas sont préparés dans la cuisine de l'école. Pour éviter les microbes, la dame de la cantine porte un masque. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Il y a la salade de ce côté-là, le fromage, et puis là, as le, la, la, la boulette avec la simone. Et en veut c'est le au qui sont de côté. Il y, a, mmh. il y a des règles d'hygiène à respecter obligatoirement. On choisit les menus, les menus sont équilibrés. Ici, on ne fait vraiment pas manger n'importe quoi aux élèves. Alors ça, c'est le premier sujet. Avec les mêmes images, avec les mêmes interviews, vous avez aussi fait le deuxième sujet. L'école des coquibus en banlieue parisienne. Ce midi, la cantine est déserte, personne n'est venu manger. Autre problème, ici, ça sent vraiment très très mauvais. Et le personnel est même obligé de se boucher le nez. Nous finissons par découvrir le menu du jour et quelle surprise, il n'y a que du fromage. Et quel fromage Il n'était pas bon. La directrice le reconnaît, ici on fait vraiment manger n'importe quoi aux enfants. Je suis payée pour, et je les oblige même à manger des éponges. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo sans critique Alors, plusieurs réactions le, le film qui est faux, et eh ben, il est bien fait. Que on peut très facilement faire euh, un, un faux film. Alors un faux film, ça veut dire quoi Un faux film. On peut facilement faire un faux film, mais ça veut dire quoi un faux film bah on prend déjà un film qu'on a, qu a filmé euh, vrai, et après on prend des petits morceaux de ce film et on et on change euh, ce que la personne a dit. Alors, ça veut dire, ce qui qu'a dit la personne, c'est quoi le mot on, on change quoi En fait, au montage, on va, faire, on va prendre des petits bouts de chaque vidéo, de, de chaque vidéo, et on va les mettre dans un ordre différent, pas le vrai ordre, pour changer le déroulement de l'histoire, et pour en fait, bah, dire des choses bah, fausses, complètement fausses, pour changer... En fait, il faut changer le commentaire, c'est euh, la personne qui parle par-dessus le film. Bah, si elle, dit, elle peut dire des choses complètement différentes, ça changera vraiment tout, tout toutes les images. Moi, j'ai trouvé bien la, la, le montage quand, pour la deuxième. Elle est super bien faite et s'ils si si ne disent pas... Euh, euh, tu veux dire le, montage, le, le, le la fausse histoire. Voilà, c'est ça. Tu veux dire qu'elle est très bien faite. Oui, parce la que s'ils si n'avaient pas euh, dit euh, que c'était une fausse, moi, ça pourrait peut-être être vrai et moi, je croirais. Bah, quand il euh, y a une dame qui dit euh, je suis payée et je dois leur faire manger des éponges, là, par contre, on ne dirait pas trop que c'est vrai. Parce que manger des éponges, c'est pas trop possible. Tandis que si. Et euh, ce serait la réalité dans le deuxième ce serait possible mais manger des éponges ce serait pas possible et ben euh, mais je trouve que normalement déjà ils ont pas le droit de faire que de mettre que du fromage dans enfin de servir que du fromage et déjà s'ils disent que, que je leur fais manger des éponges enfin des choses pas bonnes ou des choses comme ça ben c'est qu'ils donnent aussi autre chose que des fromages et ouais. Aussi... Euh... Donc tu penses que le commentaire, on n'y croit pas C'est ça que tu es en train de dire Qu'on peut pas y croire, ce genre de commentaire Bah vraiment, mais aussi parce que euh, la, le, la mairie ou tout, euh, ils, ils virent les cuisinières les qui font ça, après ils en, en prennent d'autres. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce film parce qu'il a une, une morale... Et euh, cette morale c'est qu'il faut se questionner quand on voit des choses à la télé, sur internet et quand on ne les voit pas de nos propres yeux. Il ne faut pas tout le temps croire euh, ce qu'on nous dit et il faut euh, tout le temps se questionner, regarder si c'est dans des journaux fiables, euh... voilà. Regardez euh, le but de la personne qui a fait circuler euh, cette photo. Vous pourriez faire vous pour faire en sorte que Internet soit un lieu agréable de partage, un lieu fraternel et euh, avec un engagement de cyber citoyens Qu'est-ce que ça peut être la, être un, un citoyen euh, responsable sur Internet pour vous Bah moi déjà j'apprendrais à euh, comment mettre des virus et après à euh, mettre des virus à, à certaines informations mais qui sont vraiment vraiment racistes. Ah d'accord. Bah des choses comme ça, ça serait difficile aussi parce que qu'avec euh, la liberté d'expression, on n'a pas vraiment forcément le droit de, de tout changer. Donc ça serait compliqué de rendre Google euh, ou YouTube ou les réseaux sociaux euh, en paix, en harmonie, où on dit des choses vraies. Parce qu'avec la liberté d'expression, tout le monde a le droit de dire euh, pas forcément ce qu'il veut mais euh, il a le droit de poster euh, oui mais qu'est ce que tu chez... pourrais faire toi toi qu'est ce que tu ferais toi à ton niveau bah faudrait d'abord changer les personnes qui les postent euh, même si ça serait compliqué faudrait changer euh, faudrait que bah, les personnes méchantes ne postent pas des choses euh... oui mais toi qu'est ce que tu pourrais faire toi pas changer les autres mais chez toi qu'est ce que tu pourrais faire comme engagement citoyen bah Moi, personnellement, déjà, il faudrait déjà commencer à ne pas le faire nous. Il faudrait déjà commencer à ne pas le faire nous. Par exemple, quand il y a une insulte sur Internet, dire, dire à la personne qui l'a posté non, euh, c'est pas bien. Nous, essayez déjà, rien que nous, ne pas poster une insulte, tout simplement. Essayez déjà de nous avancer, évoluer. Aussi, même si on fait quelque chose, il bah, y en aura tout le temps des propos racistes. Oui, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer Essayer de faire quelque chose. On pourrait s'y mettre à plusieurs, enlever une grosse partie et laisser le reste à des professionnels ou à d'autres gens qui voudraient bien essayer d'enlever. Puis même s'il en reste un petit peu, il y en aurait déjà beaucoup moins puis ça prendrait du temps à tout à en réinventer, à en reposter plusieurs. Et comment tu ferais alors pour, pour enlever des, des, des contenus racistes et je les bloquerai et je les signalerai.